Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai fait ce live en fait pour vous présenter, pour vous, tout simplement vous exposer ce que je vous ai pré proposé de spécial pour cette année, ce que j'ai préparé pour vous. Quelle est mon intention avant tout mon, mon intention est de vous offrir déjà un, des outils de qualité, des clés euh, que j'ai expérimentées moi-même, que je partage aussi en séances individuelles et dans mes séminaires. Euh, on a passé une année... Euh, très remuante l'année dernière et cette année m'a permis en fait de comprendre à quel point c'était important pour moi euh, de vous proposer euh, les ateliers collectifs d'une certaine façon, euh, de vous proposer un programme spécial pour cette année justement pour vous permettre euh, d'intégrer, <rire> surtout d'intégrer les informations qui est là. Je pense qu'on est vraiment dans une période où au-delà d'avoir des connaissances, au-delà de savoir... Il est temps d'intégrer. Il est temps vraiment qu'il y ait une transformation dans notre vie au quotidien. Donc se plaindre n'est plus euh, d'actualité en fait. Vous avez le choix et vous avez la possibilité aujourd'hui de vous mettre en action, euh, de transformer votre vie, de changer ce qui ne vous convient pas. Et moi, pour ça, ben, je vous propose tout un panel de supports, de clés, d'outils. Il y aura des vidéos, il y a des pensées du jour, il y a des pensées spirituelles pour aller un petit peu plus loin. Et il y a aussi des thèmes qui sont choisis sur mesure pour vous permettre justement de vous inscrire dans des ateliers collectifs et, et, et de vous permettre d'avoir les, les éléments dont vous avez besoin. Donc, euh, tout est là pour vous permettre justement de vous accompagner en toute autonomie chez vous euh, et aussi euh, de, ben, de profiter de ma présence si vous avez vraiment besoin de moi. Voilà. Donc, Qu'est-ce que je vous propose euh, pour cette année de spécial ben, Il y a déjà les séances individuelles, bien sûr, dans lesquelles je, vous, je vais aller voir dans votre structure vibratoire et inconscient où est le blocage euh, qui vous empêche justement de vivre ce que vous désirez vraiment, euh, d'aller voir où est le nœud qui fait que vous revivez ces situations de manière répétitive et aussi d'aller déprogrammer toutes ces combinaisons et ces mécanismes inconscients qui vous empêche de vivre la vie que vous voulez vraiment. Et en fait, euh, que ce soit les séances individuelles ou autres, on est vraiment sur, sur cette ligne de, de se donner les moyens de vivre la vie qu'on désire vraiment. Et en séance individuelle, justement, ça vous permet d'aller voir euh, euh, de manière précise, justement, où est la problématique et donc d'avoir les solutions, bien entendu. Autre chose que je vous propose, que je n'ai pas fait encore jusqu'à ce jour, qui est vraiment spécial cette année, c'est les ateliers collectifs, c'est le format qui a complètement changé. Euh, je vous propose, tous les ateliers collectifs sont sur un format de deux modules ou trois modules. Voilà. Pourquoi en fait Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui viennent me voir ont des connaissances, ont lu des livres, ont, lu, ont vu des vidéos. Et, euh, ils, ils ont plein de concepts concernant la spiritualité, concernant la loi d'attraction. Mais dans la mise en pratique au quotidien, il y a vraiment un vaste creux, c'est-à-dire que la réalité qu'ils vivent euh, ne, est complètement éloignée des connaissances, à la hauteur des connaissances qu'ils ont. Donc, ces ateliers collectifs sont sur deux ou trois modules, justement pour vous permettre d'intégrer. C'est-à-dire qu'on aura une partie théorique et en même temps, une partie euh, pratique dans laquelle on va intégrer dans vos cellules une nouvelle programmation, donc on déprogramme et on reprogramme un nouveau circuit afin que vous puissiez vivre une autre réalité. Voilà, donc ça c'est pour les ateliers collectifs, donc trois thèmes princip euh, principaux aussi. Le programme Créer votre propre changement pour toutes les personnes euh, qui souhaitent justement s'accompagner en toute autonomie euh, et, et sortir de la dépendance des thérapeutes. Oui, en effet. Donc, dans ce programme que je conseille vraiment à tout le monde, vous avez vraiment les outils pour aller trouver la racine de votre problématique dans cette lecture, avoir cette lecture de ce qui se passe, en fait, euh, dans votre inconscient, de, du nœud, de la racine de votre problématique. Dans ce programme, il y a aussi dans le deuxième module le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Et dans, la troisième, dans le troisième module, toutes les affinités, les précisions sur la loi d'attraction et la loi de la création. Donc, c'est un programme qui est complet avec des semaines de mise en application. Donc, ça, c'est vraiment super. Le deuxième que j'ai mis en place, c'est l'atelier sur « Renforcer votre confiance en soi » quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une base indispensable, que ce soit professionnellement parlant, avoir une confiance en soi est indispensable. Dans notre vie affective et amoureuse, avoir une confiance en soi est aussi indispensable. Et je pense que c'est vraiment un atelier qui, qui vraiment pourrait servir à tout le monde, vraiment. Et le troisième atelier que j'ai mis en place, c'est plutôt pour les relations amoureuses, c'est « Augmenter les chances ». Pour rencontrer l'âme sœur et dans cet atelier particulièrement sur deux modules pareils j'ai mis en place un fascicule euh, qui vous permet justement d'avoir un un champ assez complet de toutes les problématiques que vous avez et qui vous empêche justement <rire> je dis coucou à tout le monde c'est fou. coucou Nathan c'est génial coucou Émilie c'est super <rire> Et justement, voilà, dans cet atelier, vous avez un fascicule que vous allez remplir. Et quand vous allez remplir ce fascicule qui récapitule tous les blocages que j'ai rencontrés euh, jusqu'à ce jour dans mes accompagnements en séance individuelle et qui empêche les gens de faire cette rencontre que vous désirez vraiment. Donc, vous allez voir que c'est extraordinaire. Ceux qui ont fait cet atelier euh, ont vraiment eu un une impulsion plus claire en fait dans cette rencontre c'est à dire euh, <rire> coucou Nathan <rire> c'est à dire que ils ont ils ont enfin voilà vous avez les témoignages donc n'hésitez pas à le lire voilà n'hésitez pas à y aller voilà autre chose aussi d'intéressant pour cette année c'est que tous les jeudis et oui tous les jeudis à 18h30 vous allez avoir un live euh, gratuit que je vais faire voilà sur un thème un sujet un questionnement donc si vous avez des questions si vous avez des interrogations dans la semaine, si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Je serai ravie de développer ce jour-là. Je vous donnerai la réponse ce jour-là. Voilà. Donc, c'est tous les jeudis à 18h30. Voilà. Et particulièrement le jeudi 14, il y aura. Je vais faire une conférence, par contre, ça va se faire sur Zoom, exceptionnellement. Donc, sur Zoom, sur les trois clés indispensables pour que la rencontre puisse se faire. Voilà, donc vous allez déjà voir un petit peu les prémices de cet atelier que je fais, avec quelques clés qui sont vraiment indispensables. Vous allez voir par vous-même. Autre chose d'important aussi, c'est que cette année... Euh, je vais vous offrir euh, toujours des vidéos que vous allez avoir à disposition et dans ces vidéos là euh, je vais exposer selon les thèmes bien sûr euh, quels sont les nœuds possibles afin que vous puissiez voir par vous même aussi euh, que vous puissiez contacter la problématique qu'il y a aussi chez vous et en même temps je proposerai les solutions les clés et les outils pour débloquer voilà donc je je pense que je vais avoir une année très, très complète, euh, très pleine, mais une année où je serai vraiment heureuse de contribuer auprès de vous. Euh, aussi, euh, euh, je pense que, ce que les, la situation de l'année dernière m'a vraiment amenée aujourd'hui à être euh, plus efficace, plus percutante euh, et de ne pas m'éparpiller dans les contenus que j'ai envie de vous proposer et surtout vous proposer des contenus dans lesquels je sais pertinemment, que ça va vous amener un éclairage, que ça va vous aider vraiment. Voilà, donc je souhaite que ça puisse être le cas. En tout cas, moi, j'ai une énorme joie de vous offrir tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Et je voudrais aussi remercier, parce qu'en ce moment, j'ai énormément de témoignages de personnes euh, bonsoir Philippe qui me remercie pour les vidéos que je fais pour le contenu des vidéos pour euh, euh, encore tout à l'heure j'ai remercié alors quelqu'un m'a appelé pour ça pour me remercier donc moi je merci de vos retours parce que ça me donne vraiment cette énergie de contribuer davantage auprès de vous euh, parce que c'est vrai que ça demande du temps et de l'énergie mais c'est vraiment une joie pour moi de le faire Voilà, je vous dis à très vite euh, en tout cas dans les divers euh, ben, les diverses propositions qui se là, soit en séance individuelle, soit en atelier collectif, soit euh, dans les lives que je propose. Et aussi, il y a aussi une dernière chose qui va sortir parce que j'ai mon site internet qui est en cours. Il y a aussi quelque chose que je n'ai jamais proposé jusqu'à ce jour qui va être là, ce sont les formations en ligne. Et les formations en ligne sont vraiment complètes pour vous permettre de vous accompagner en toute autonomie chez vous. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée et je nous souhaite tous une, une superbe année de transformation, vraiment, et d'être au cœur de ce que l'on désire vraiment vivre. Le cœur rempli d'espoir et je souhaite vraiment que tout ce que je vous propose remplisse vraiment votre cœur d'espoir, vraiment. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.